Bienvenue à cette conférence, euh, donc euh, le titre de cette conférence c'est pas seulement le biopunk, c'est aussi euh, le biopunk et pourquoi je ne savais pas que j'en écrivais. Donc euh, déjà je vais commencer par me présenter, je m'appelle Fran Basile et euh, très ironiquement je suis euh, primo publié avec de la fantaisie animalière alors que j'écris du biopunk depuis presque dix ans, donc voilà ça c'était pour le petit côté euh, rigolo. <rire> Euh, donc, dans cette conférence, euh, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de vous parler de mon rapport au biopunk et de voir un peu pourquoi, euh, bah, pourquoi je ne savais pas que j'écrivais du biopunk. Donc, euh, je vais commencer par poser quelques définitions, parce que c'est toujours bien de savoir de quoi on parle quand on en parle. <rire> euh, les raisons qui font, à mon sens, euh, je, je pense que je ne savais pas pourquoi euh, je faisais du biopunk. Et euh, comment j'ai réussi à créer du biopunk en ne sachant pas que j'écrivais du biopunk à partir de mes propres influences. Donc on va, on va faire une revue un petit peu de, de plein de sources d'intérêts que j'ai pu avoir dans mon enfance, dans mon adolescence et qui m'ont amené maintenant à écrire du biopunk. Et on verra que, mine de rien, les années 90, c'était un berceau pour, pour les manipulations génétiques. Hein, parce que c'est là où ça a vraiment commencé un peu à, à décoller. Euh, et puis euh, ensuite, je passerai quand même en revue quelques textes euh, dans lesquels je me suis retrouvée, dans lesquels j'ai vu des échos, euh, et d'autres où j'en ai pas du tout trouvé, et euh, peut-être que j'aurai un sens un peu plus critique dessus. Voilà. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par euh, une définition du biopunk. Le biopunk, c'est quoi Biopunk, c'est quoi Dans biopunk, il y a bio et punk. Euh, donc, bio, alors, ce n'est euh, rien à voir avec tout ce qui est euh, label... Euh, Écologique et tout ça, hein, c'est tout ce qui est la manipulation du vivant, tout simplement. Et punk, ça renvoie à quelque chose de social, sociétal, à de la noirceur. Alors, c'est assez, euh, assez ironique, euh, mine de rien, qu'on appelle ça du biopunk parce qu'en fait, le, je le créateur, je mets des guillemets, euh, de, de ce qui a donné le biopunk, euh, c'est Paul Di Filippo, et euh, ouais, le terme biopunk n'apparaissait pas. Dans l'œuvre qui euh, a été un peu la même sorte de fondation, j'ose pas utiliser ce terme. Bon, les fans de SF ne savent pas, mais <rire> euh, voilà, c'était un peu la fondation du vieux punk. En fait, ça s'appelait Ribofunk et c'était euh, un recueil de nouvelles qui est sorti en 96. Euh... Donc pourquoi Ribofunk Alors Ribo, euh, désolé si vous entendez un avion, je suis à côté d'un aéroport. Euh, ribofunk, donc euh, ça vient de ribo, qui est le ribosome, euh, qui est un complexe d'ARN et de protéines, en gros, euh, qui permettent de déchiffrer le code de l'ARN messager. Je ne rentre pas dans les détails, hein, je ne suis, euh, suis pas généticienne. <rire> Mais voilà, c'est pour donner un peu voilà, euh, des, des petites indications. Et pourquoi funk et pas punk euh, en fait, quand euh, Di Filippo a écrit euh, son recueil, il voulait un peu euh, contrebalancer la noirceur euh, du biopunk. Euh, alors, euh, pour avoir lu euh, quand même un, quasiment tout le recueil, euh, on, on peut dire que euh, ça ne marche pas très bien. <rire> Genre, le gars a essayé de faire un truc plus chaleureux, mais ça, ça reste quand même. Euh, ça danse quand même pas mal de trucs d'un point de vue société, etc. Donc. Euh, eh ben, ça a viré biopunk, hein, tout simplement. Voilà. Euh... Alors, je reviendrai à une petite anecdote plus tard euh, à propos du biopunk et du cyberpunk, parce que finalement, le biopunk, le biopunk, c'est euh, du post-cyberpunk. J'espère que je ne vous ai pas perdu. <rire> Mais on y, reviendra, on y reviendra après. Alors, euh, du coup, sachant ça, pourquoi j'ignorais que j'écrivais du biopunk euh, La première raison... C'est sans doute que euh, c'est sorti en 96. Bon, en 96, j'avais 3 ans. Euh, je ne savais pas encore lire. Je ne savais parler, pas encore lire, <rire> euh, ni écrire, hein, d'ailleurs. Et surtout, ça n'a jamais été traduit en français pour le moment. Je sais qu'il y a une traduction peut-être en cours. Euh, je mettrai les détails sur Twitter pour ceux qui veulent plus tard. Euh, donc, au-delà du fait que ce n'était pas traduit, et du coup, que ce n'était pas accessible, euh, parce qu'il n'y avait pas spécialement Internet euh, à l'époque non plus, <rire> pas trop en tout cas, euh, c'est aussi euh, considéré comme une partie hard de la hard SF. Alors, ce qui est du coup euh, assez rigolo, parce qu'en en fait, déjà, on a une littérature de genre, dans les littératures de genre, on a la science-fiction, dans la science-fiction, on a de la hard SF, et dans cette RDSF, on a encore une niche qui est le biopunk. Donc, en fait, on est dans une niche de niche. Déjà, de base, euh, bah, ça ne rend pas le truc super accessible. Voilà. Euh, alors, il y a de tout. Il hein. y, y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres. Euh, mais, euh, par exemple, Ribofunk, euh, déjà, rien que la première nouvelle, il faut vraiment s'accrocher pour la lire, surtout en anglais, parce qu'il y a énormément d'argot. Il y a plein de choses. Et surtout, il euh, n'y a rien qui est expliqué. Y a rien qui expliquait vraiment, enfin, faut, faut faire le tri soi-même en fait. Donc, déjà là, ça met une distance entre soi, le texte et l'accessibilité au texte. Voilà. Puis il y a trois ans, bon, c'était impossible, hein, très logiquement. <rire> euh, après, il y a quand même eu dans les années, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a quand même eu pas mal de séries euh, qui traitaient, enfin, qui avaient des enjeux autour des modifications génétiques. Donc, euh, et on peut citer Kyle XY pour ceux qui se souviennent de la trilogie du samedi. Euh, je n'étais pas particulièrement fan, donc je ne peux même pas dire que j'ai regardé. Euh, je savais de quoi ça parlait, mais voilà. Alors je ne sais pas si vous savez de quoi ça parle, mais grosso modo, c'est un garçon qui est retrouvé amnésique euh, par une famille et euh, il n'a pas de nombril. Euh, donc ça pose plein de questions sur sa provenance, etc. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu la série Dark Angel que je n'ai pas non plus beaucoup regardé. Euh, mais ça traite de personnes qui ont euh, des modifications génétiques et qui se sont échappées d'un labo et le gouvernement le, leur en veut. Enfin voilà, il y a tout un, un jeu autour de ça. Euh, mais du coup, euh, sachant que moi tout ça c'était pas non plus trop trop euh, macabre, hein, voilà. Euh, comment comment j'en suis venue à, à ce, ce truc du mon Dieu, mais je fais du biopink Mais comment est-ce possible Et eh ben en fait euh, c'est un une sorte de, on va dire, de conglomérats, de plein de choses. Euh, depuis euh, mon arrivée en France, je suis née en Grèce, hein, je, parlais, euh, plus, je parlais français, anglais, grec euh, depuis petite, mais je suis arrivée en France et euh, bah, comme tous les enfants, euh, j'ai été euh, euh, soumise à plein de, de, de visuels, d'œuvres de, euh, de mon époque, euh, etc. Et en fait, mine de rien, en tirant profit de quelques petits trucs qu'il y avait dans, dans tout ce, cet environnement, et eh bien, ça a créé euh, ce que j'appelle mon socle imaginaire qui m'a mené au Biopunk après. Donc on va faire une petite revue de ça ensemble, si vous le voulez bien. Euh, donc il y a une partie œuvre et consommation de culture, on peut dire ça comme ça, et une partie euh, de vie perso qui ont fait que tout ça ensemble, et eh ben, ça m'a amené vers Biopunk. Donc euh, l'œuvre qui m'a sans doute le plus marqué, eh bien, c'est Pokémon. Euh, je sais, euh, on ne s'attendait pas à ça dans une conférence sur le Biopunk, mais euh, oui, Pokémon <rire> Euh, pourquoi Parce que, mine de rien, eh ben, Pokémon, ça a été créé par euh, Satoshi Tajiri en 1996, donc là on est encore, encore dans les années 90. À la base, le gars, c'était un passionné euh, d'entomologie, donc euh, chasse aux insectes, etc. Et il s'est dit, mon Dieu, mais ce serait trop bien d'avoir des petits monstres qu'on les capturer, voilà. Euh, sauf que euh, dans les Pokémon, il y a aussi des notions d'évolution. Donc on est euh, quand même dans le euh, changement du vivant, là aussi. Mais on a aussi des Pokémon qui sont euh, faits euh, bah, artificiellement, en fait. Par exemple, je pense à Voltorb. À la base, c'est un Pokémon qui a été créé par l'humain. Et il y a plein euh, de, de jeux comme ça autour euh, de, de plein de types de, bah, de Pokémon qui euh, soit évoluent euh, au contact d'un truc. Euh, donc là, on pourrait presque penser à, aux facteurs environnementaux qui modifient euh, certains gènes, etc. Il y a quand même un écho. Bon, évidemment, entre 6 et 15 ans, je n'avais peut-être pas conscience de, ça, de cette manière, mais à force, ça, ça fait quand même un, un effet sur, bah, sur le socle imaginaire dont je parlais tout à l'heure. Euh, en même temps que Pokémon, euh, les premiers bouquins que j'ai consommés de moi-même, vers lesquels je suis allée de moi-même, euh, c'était Animorph de Applegate, euh, qui était aussi une série, mais on n'avait pas accès à la série en France. Euh, c'était surtout, euh, surtout les, les bouquins. Euh, et alors du coup, les animorphes, c'est même mieux que du, bio du xéno biopunk, c'est du xéno-biopunk, c'est-à-dire que ce sont des aliens qui transmettent à une bande d'adolescents le pouvoir d'absorber l'ADN au toucher d'animaux. Euh, donc ça faisait des transformations, ça faisait euh, plein de choses, etc. On avait, euh, les, les gamins euh, pouvaient absorber l'ADN d'animaux pour se faufiler dans des bases extraterrestres euh, sur Terre pour les espionner et... Euh, bah, pour sauver la Terre, un truc classique d'enfant entre 12 et 14 ans, sauver la Terre, évidemment. Euh, donc, c'est des changements euh, biologiques et euh, adémiques, finalement, qui, auxquels ils avaient le droit pendant deux heures. Euh, tout ça pour déjouer des complots extraterrestres, parce qu'il euh, y avait des sortes de limaces de l'espace euh, qui se logeaient dans le cerveau des gens, et de, des adultes, euh, et qui, du coup, euh, soumettaient les espaces comme ça. Voilà. Euh, donc, il y a tout ça. Euh, une des œuvres qui m'a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée, euh, c'est un petit peu plus tard, au début de mon adolescence, c'est euh, Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Euh, c'est une série qui a duré entre 2001 et euh, 2010, il me semble. Euh, certains connaissent peut-être ce qui passait sur Canal+, euh, en rentrant des cours à l'époque, <rire> voilà, euh, qui n'est pas la vraie version de l'autrice, mais qui est, euh, qui m'a quand même énormément marqué Et ensuite, j'ai consommé tout le reste, donc la vraie version, le manga, l'animé. Vraiment, c'est mon manga préféré, donc, voilà. Et euh, pourquoi ça m'a amené vers le biopunk euh, pour ceux qui ne connaissent pas *Le Métal Alchimiste*, c'est l'histoire de deux jeunes garçons. Édouard et Alphonse euh, dont le père est alchimiste et très absent qui sont élevés par leur mère, euh, leur mère tombe malade et en fait euh, dans ce monde là l'alchimie s'il y a principe, euh, le principe d'échange équivalent qui est respecté donc par exemple si vous voulez faire une pomme et eh bien il vous faut euh, tous les ingrédients d'une pomme pour créer une pomme voilà. et ça s'appelle la transmutation. Euh, donc, vous faites des cercles de transmutation et puis, eh bien, ça recrée la pomme si vous avez tous les ingrédients, donc si vous avez du fructose, du sucre, machin. Ben, ben. Euh, et du coup, leur maman tombe malade euh, et ils se disent, euh, bon, c'est pas grave, on peut la soigner, bon elle meurt. Ils se disent, mais c'est pas grave, on peut la ramener à la vie. <rire> C'était une très mauvaise idée. Euh, je ne spoil rien, hein, évidemment, hein, mais du coup, euh, ils essaient de la ramener à la vie. Et euh, sauf que le principe d'échange équivalent pour ramener une vie humaine, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué qu'une pomme. Ouais. et euh, du coup tout ça y a, dans cette œuvre, il y a énormément d'enjeux psychologiques moraux aussi beaucoup de, de choix moraux à faire euh, et surtout une complexité au niveau de tous les personnages, même les personnages secondaires et euh, mine de rien ça m'a quand même énormément travaillé ça m'a appris à euh, rajouter du social et du psychologique dans les personnages euh, pendant, pendant des années hein, parce que ça a toujours resté avec moi euh, le métal alchemiste donc voilà. Euh, mais il y a eu aussi des œuvres étudiées à l'école qui ont fait ce socle. J'ai eu de la chance d'avoir des profs euh, qui ne faisaient pas que euh, les classiques de la littérature française, mais euh, plein d'autres choses. Comme j'ai fait aussi une classe européenne, on, a, on regardait des films, etc. Euh, donc, par exemple, j'ai pu, on a pu lire euh, euh, Le meilleur des mondes de Huxley, que j'ai étudié en classe de première. Euh, alors c'est pas du biopunk parce que c'est antérieur à la création du cyberpunk, post-cyberpunk et biopunk euh, mais on a quand même un monde régi par euh, des classes sociales qui dépendent des modifications génétiques euh, qui sont faites sur les individus donc mine de rien c'est quand même quelque chose qui m'a marquée euh, et surtout euh, en terminale, non c'est en, en terminale, au lycée, <rire> Au lycée euh, j'ai aussi euh, pu étudier euh, « Bienvenue à Gattaca » de Andrew Nicole, qui est un film de 97, il me semble, euh, qui là, euh, traite d'un jeune homme qui euh, bah, rêve d'aller dans l'espace, mais il n'a pas, pas spécialement l'ADN pour, du coup, il se débrouille pour tricher, pour euh, surpasser, pour, bah, enfin, il utilise l'ADN de quelqu'un d'autre pour réaliser son rêve, on va dire ça comme ça. Et alors, un petit fun fact dans lequel euh, je, je me retrouve bien, c'est qu'en fait, GATAKA, les lettres G, T, C et A, en fait, euh, ça forme les euh, quatre bases nucléiques de l'ADN. Donc, on a guanine, adénine, euh, thymine et cytosine. Euh, donc, euh, si ce n'est pas un film, comment euh, dire, dans la traînée du biopunk, je ne sais pas ce que c'est. <rire> voilà. Euh, mais à côté de ça, outre la consommation de culture, j'ai aussi été euh, très tôt intéressée euh, par, euh, par par tout ce qui était actualité scientifique. En fait, même en étant très très nulle en maths, c'est possible parce que je comprends très bien la théorie, donc ça va. Euh, donc, quand je suis arrivée en France, j'ai eu droit à une superbe encyclopédie dans laquelle on mentionnait euh, Dolly, donc la première brebis clonée en 96. Ça, je l'ai appris quand j'avais 8 ans, je crois, et ça m'a toujours complètement fascinée. Euh, pareil, quand je suis arrivée en primaire, c'était la première fois, dans ma classe, il y avait des jumelles. Euh, c'était la première fois de ma vie que je voyais des jumeaux euh, J'étais là, mais mon dieu, euh, comment c'est possible de faire deux fois le même être humain Il euh, doit y avoir un truc euh, Comment ça se passe euh, Des activités absolument totalement normales de gamine de 9 ans, basiquement. <rire> euh, donc, ça m'a permis d'interroger en fait, sur la reproduction, le clonage, enfin, bon, avec euh, mes limites d'enfant de 9 ans, hein, mais euh, voilà. Euh, c'est comme rester avec moi. Et il euh, et, euh, y avait aussi des influences sociétales et sociales parce que quand on commence à se sociabiliser quand on est enfant à l'école et ben on est exposé à autre chose que son monde interne autre chose que sa famille donc euh, on va dire que je me suis un peu interrogée sur le prolétariat on va dire ça comme ça <rire> euh, c'est venu très très tôt donc je me demandais mais pourquoi ce truc fonctionne pas pourquoi là il y a cette question pourquoi voilà euh, par la suite bon là je vous fais un bond dans le temps un post lycée études supérieures, donc j'ai fait des, une école de maquillage, j'ai travaillé dans le cinéma, dans la mode aussi. Euh, et en fait, c'est un univers qui nous force à nous interroger énormément sur la transformation. Euh, donc je me suis interrogée sur la transformation, sur comment on fait pour tricher euh, en visuel, pour transmettre une histoire. Donc on est aussi, on est non seulement dans la transformation d'un point de vue écriture et transmission, on est aussi dans la transformation de visuel à euh, conserver la la suspension de l'incrédulité du lecteur, en fait. Et, euh, et mine de rien, eh ben, c'est un monde euh, qui regorge de plein de petits secrets, de plein de petites choses qui, euh, bah, là encore, tout doucement, ont commencé aussi à me pousser vers le biopunk. J'ai beaucoup travaillé sur des, euh, des trucs un peu, un peu expérimentaux, un peu... Voilà. Donc, je ne sais pas si Natacha Thomas nous regarde, salut <rire> Voilà. Euh, et euh, par la suite, j'ai aussi euh, travaillé dans la vente de vêtements, la mode, etc., et là, ça m'a déclenché une sorte de conscience environnementale, on va dire, qui m'a permis, mine de rien, de bien euh, voilà, de bien cerner euh, ce que j'avais envie de faire d'un point de vue euh, écriture, parce que je me disais, mais euh, c'est impossible que la mode, la mode génère autant de choses, autant de dégâts sur la planète. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, aider, euh, faire mieux donc, tout ça, vraiment, ça a commencé à travailler, ça, a, ça a vraiment commencé à me faire les, le, le socle de ce qu'allait devenir une trilogie biopunk de plein de choses, récits chorales et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est ce qui compose mon socle imaginaire. Et euh, ça a poussé ma réflexion dans le biopunk avec d'autres tout petits détails. Euh, je, je pense que, euh, comme Nice Fiction organise du jeu de rôle, il y a peut-être des holistes parmi vous. J'ai été rôliste euh, de 2006 à 2018 à peu près. Bon là, je fais encore un peu de jeu de rôle, mais pas, pas beaucoup, mais un petit peu. Euh, donc en fait, euh, il faut savoir qu'à la base, mon, mon œuvre biopunk, euh, elle est issue d'un <rire> forum Pokémon. On ne se refait pas, on ne se refait pas. Sauf que, évidemment, si je ne veux pas avoir Nintendo et Game Freak, ce que, euh, quand j'ai créé une histoire, il a fallu... Euh, réadapter tout ça. Et ben oui, du coup, ça n'a plus rien à voir du tout avec ce que j'avais fait. Euh, sans dire que j'ai lu Tolkien parce que j'ai euh, feuilleté Tolkien, c'est pas du tout ma cam. Euh, il a quand même eu une influence dans le sens où euh, je pense qu'il a quand même influencé une vague de euh, primo-écrivains à poser les bases d'un univers avant de commencer une histoire, peut-être même parfois jusqu'à bloquer. Mais... Euh, moi, ça m'a permis en fait de cerner ce que je voulais faire autour de la nature, parce que c'était ça aussi le, le socle de mon univers. C'était comment je peux faire en sorte que la nature soit vraiment au centre de tout, avoir un univers ultra propre, ultra chiadi, ultra beau, euh, en apparence, évidemment. Et je ne voulais, euh, voulais pas utiliser euh, de la technologie. Je voulais vraiment utiliser le vivant et ce qui était à ma disposition pour créer quelque chose. Euh, du coup, j'ai commencé à créer un monde qui était une sorte de dark fantasy végétale ésotérique euh, et je me suis dit, mais oui, du coup, si la nature est au, est au centre de tout ça, et ben, ça va forcément avec le temps, euh, comme on n'est pas dans une base de christianisme, on n'est pas dans une base euh, de toutes les religions monothéistes qu'on euh, connaît nous, parce que... Je me sentais limitée par ça, parce que quand on est élevé en Grèce, la religion c'est quand même un peu, voilà. <rire> donc ça, je voulais pas, je voulais vraiment quelque chose de très axé autour de la nature. Et comme on trouve de tout dans la nature, eh ben, je me suis dit, mais c'était très bien. Euh, mais évidemment, comme j'ai une vision très noire des choses, ça ne pouvait pas rester très bien, donc il fallait que ce soit un petit peu, un petit peu sale. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir créé ce socle euh, d'art fantasy végétal naturel ésotérique, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, la nature, elle doit être comprise. Et en fait, la nature peut être une sorte de science, une science du vivant. Et du coup, vous bah, voyez, on rejoint en fait, tout doucement le biopunk finalement. Euh, et ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire vraiment péter les limites de notre société à nous. Et ce n'était pas vraiment possible dans un univers bah, comme le nôtre. Ça a demandé beaucoup trop de changements <rire> en profondeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon récit dans un cadre post post à voilà donc on a eu on a eu une sorte de grosse guerre à peau c'était n'importe quoi c'était terrible et les gens ils sont dit bon on va peut-être faire quelque chose quand même on va peut-être s'arrêter là et on va faire quelque chose de propre on va unifier la planète ça va être beau peut-être un peu trop beau pour être vrai d'ailleurs mais voilà. Euh... donc euh, tout ça et eh ben euh... en essayant en fait de faire quelque chose de vraiment propre et autour du vivant et eh ben euh... Quand on commence à bidouiller tout ce qui est gêne et on se dit ah mais ça ça prend peut-être un peu trop de place dans l'univers alors qu'est ce qu'on fait eh ben on, on fait des crimes eugéniques hein puis voilà puis ça fait vraiment un monde bien dégueulasse euh, sous une, une belle peinture super brillante mais dès qu'on gratte un peu ça se du pus, du sang des modifications euh, voilà. et euh, je voulais aussi conserver l'idée de souterraine parce que tout ça, euh, bah, ça attise forcément des jeux de pouvoir, euh, voilà. Donc on est, en fait, on, vraiment, ça a été très progressif et c'est un, comme une sorte de, de fleuve d'influences qui ont donné une jolie petite mare de biopunk, ouais. bien croupie, mais jolie en surface. Euh, donc, euh, voilà, bilan, on a quelque chose de social, de psychologique, euh, on a de la science, on a des modifications du comportement, on a euh, évidemment des compagnies pharmaceutiques parce que euh, n'est pas là toujours avec euh, des aiguilles, des machins euh, pour faire des injections. Je voulais que ce soit beaucoup plus facile, en fait. Et euh, j'ai toujours été fascinée par ce geste très simple de ta mal quelque part, tu globes un truc et ça va mieux. Et je voulais insister là-dessus. Donc en fait, littéralement dans mon bouquin, enfin dans mes bouquins, les gens passent leur temps à euh, choper, à prendre des médicaments pour euh, être. Euh, pas parler de surhumains, ce ne sont pas vraiment des humains, enfin, en tout cas ce n'est jamais mentionné que ce sont des humains, euh, pour être au-dessus d'eux en fait. Euh, et j'essaye d'apporter plein de regards différents autour de ça. Euh, donc je vais vous lire quelques extraits, je vais essayer de partager le, mon écran sans tout casser. <rire> donc le premier extrait, euh, ça va être, c'est un de mes personnages qui est donc euh, psychiatre et quelqu'un vient le chercher pour lui dire bonjour, veuillez travailler avec nous s'il vous plaît et il parle de ses recherches. J'espère que vous voyez. Alors, <coughs> j'affiche pour que vous puissiez lire en même temps s'il y a besoin, si vous voulez faire un screen. Ou quoi. Voilà. Après, je ferai un document, vous pourrez les récupérer si vous voulez. <coughs> Sans vous ennuyer avec euh, tous les détails, j'ai appris mes recherches entre la personnalité et l'utilisation des hypermédicaments selon des, des contextes diversifiés. Le conditionnement, par exemple. Le conditionnement Oui. La plupart des utilisateurs de Volt Pills, comme les policiers, par exemple, développent des réflexes plus aiguisés que leur père, et ce, même après que l'effet de la pilule se soit, di se soit dissipé. Vous pensez qu'il y a des réflexes communs induits par les différentes pilules Pour simplifier, oui, c'est le cœur de mes recherches, admettit-il. Et moi Vous Demanda-t-il, confus par sa interjection. Oui, je suis comme vous, utilisateur de Focus Pills. J'en ai une dans le sang en ce moment même. Trouvez-vous que nous soyons semblables je ne vous connais pas assez pour me permettre d'affirmer quoi que ce soit, assura t il avec une bienveillance forcée. C'est comme si les gens s'imaginaient qu'analyser des personnalités individuelles, du fait de son statut de psychiatre et de sa compatibilité aux hypermédicaments, relevait du talent Alors J'ai aussi choisi cet extrait pour vous montrer qu'en fait, euh, même en fait, au niveau de la police, euh, j'ai essayé de supprimer vraiment tout ce qui était arme à feu, Armes létales, etc. C'est-à-dire que même pour contrôler la population, eh ben, on va ingérer des médicaments. En fait. Et euh, voilà, j'ai je, je, je vraiment essayé de faire toute une société centrée autour de, euh, de la domination d'une firme pharmacologique qui s'est dit bon sang, mais ce truc est absolument génial, je vais le vendre à toute la population mondiale. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, mais ce que j'ai. Donc, c'est un monde qui est très propre, très ordonné, etc. Il euh, y a un temps de paix qui est euh, installé depuis très très très très longtemps, et les gens euh, en fait euh, bah, pourraient se, se foutre dessus absolument n'importe quand avec avec euh, ces capacités qu'ils gagnent en, en prenant des piles Donc, ce sont des capacités qui sont éphémères, c'est pour ça que la nature ne s'en trouve pas modifiée euh, tout le temps. Euh, c'est d'ailleurs une des règles dans, dans l'univers, et en fait. Pour maintenir cet esprit de, de concorde, en fait, de paix, et eh ben, il faut bien créer hein, une sorte de divertissement un peu, un peu fun, et puis euh, qui entérine en fait le pouvoir de tous ces hyper médicaments créés par euh, cette hyper société euh, qui gère tout ça. Et euh, du coup, ce qui se passe, c'est que son, ce divertissement, ce sont des combats dans une sorte de grande arène, des combats très, très spectaculaires à base de modifications génétiques éphémères. Euh, et du coup, on a une société très propre, très zen, très cool, très euh, Très posé, et à côté, on a des gens qui se foutent sur la tronche dans des arènes, parfois jusqu'à la mort, avec des blessures spectaculaires qui cicatrisent, etc. Euh, donc, je vais encore vous lire un extrait. Ça va être très on-off. Voilà. Hein <rire> Alors. Alors. Donc, c'est un, un extrait de combat, de, euh, et c'est l'héroïne qui se, qui se bat. <rire> à genoux au-dessus de lui, je suis devenue sans bourreau. L'acide mousse entre mes lèvres, mes muqueuses à vif, se fendent, puis cicatrisent, grâce à sa pierre, sans fin. Ma bave corrosive s'étale sur son torse. Je frappe, encore, encore et encore. Les couches de carbone tentent de se reconstituer, mais c'est trop tard. 40 points, il hurle de rage, mais moi, je rugis. Son poing frappe mon épaule, 10 points pour lui. Les arbitres arrivent, non, pas maintenant, pas une égalité. Je tiendrai pas une troisième manche mes points s'assemblent, dégoulinant d'un acide brillant, et explose le carbone de son épaule. Un champ de force m'écarte de mon adversaire. Gong de fin de match. Voilà, donc on a vraiment des, des combats très euh, procéduriers, et en même temps très spectaculaires avec des arbitres et euh, la capacité d'écarter les combattants, donc ça devient trop hardcore. Si les gens meurent, c'est pas très grave, ils ont signé pour, je mets des guillemets, je mets des guillemets. <rire> euh, mais le but c'est vraiment de faire durer le combat euh, à fond, à fond, à fond. Et j'ai mentionné, il y a un terme qui est mentionné, c'est le saphir, je vous en parle un petit peu après. Alors du coup, avec tout ça, parce que ça c'était euh, mon premier jet en fait, hein, concrètement, enfin euh, pas ce que vous venez de dire, mais c'était ma, ma première exploration du biopunk en fait. Donc, euh, comment j'ai compris que c'était du biopunk Parce qu'en écrivant mon premier jet, je ne savais toujours pas ce que je faisais. J'étais en mode, euh, ouais, je veux des combats, et puis euh, je veux des modifications, et puis je veux une société propre, et puis je veux que ce soit joli, et voilà. C'était mon, mon truc à la base. Et du coup, je, je me suis dit, mon Dieu, mais si je l'envoie à des éditeurs, il faut quand même que je puisse savoir de quoi il en retourne, en fait. ne serait-ce que pour pouvoir en parler plus simplement. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas toujours le temps de faire des conférences entières sur le biopunk. Des fois, on peut juste parler trois minutes à, à quelqu'un. Donc, c'est toujours bien de pouvoir placer des petits mots. Euh, alors, du coup, euh, après sept ans de, de premier jet, <rire> euh, je me suis dit, hey, mais dis donc, c'est bien si tu sais ce que tu écris. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai ouvert Google. Ce n'est ouais, pas non plus le meilleur. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai tapé J'ai tapé genre littéraire, modification génétique. Et là, je suis tombée sur tout ça, tout ce que je viens de vous dire, tout, sur tout le biopunk. Voilà. J'ai pu explorer des blogs francophones qui étaient quand même plutôt bien renseignés euh, malgré euh, ben, euh, la très grande présence de biopunk en France. On va dire ça comme ça. Euh, et surtout autour de tout ce qui est actualité scientifique parce que, euh, fun fact <rire> euh, mon univers là il date de 2010-2011 euh, plus le temps d'écriture etc et en fait il euh, faut savoir que CRISPR-Cas9 donc le, les ciseaux génétiques euh, qui ont été mis en point par euh, Jennifer Doudna en 2012 euh, ben, voilà, ça date de 2012 et du coup, ça, moi, je l'avais écrit avant et j'étais là, genre, euh, je trouve aucun écho nulle part sur Google en 2010-2011. Et puis après, bon, j'étais dedans, bah, je n'ai pas refait de recherche. Je ne me demandais pas pourquoi, la vie, je, je ne sais pas. voilà. <rire> euh, et euh, ce qui est drôle, c'est que donc, chez nous, ça s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une technologie qui date de 87 euh et qui, à la base, résulte d'une petite erreur de clonage de bactéries sur un autre projet. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il faut faire tout ça. En 2002, ils ont validé le nom CRISPR. Euh, en 2012, du coup, on a eu CRISPR-Castain, qui sont euh, les petits... Enfin, Ce n'est pas des vrais ciseaux, hein, mais euh... <rire> voilà. Euh, en 2019, donc c'est très récent, on a eu les premières thérapies géniques donc, euh, pour certaines maladies euh, génétiques qui peuvent euh, être altérées maintenant. Et euh, donc en 2021, je pense que vous savez qu'on a les vaccins à ARN et ça dépend un petit peu euh, voilà, de, de, de recherches annexes liée à tout ça. Donc en fait, on est vraiment, vraiment là-dedans. Et du coup, en vrai, ça s'appelle CRISPR-Cas9 et dans mon univers, ça a un autre nom, donc le fameux Saphir que vous avez vu dans le texte juste avant. Et en fait, ça veut dire substance, adénique, préparatrice, hydro hydrogénée, interramification. Mais euh, c'est marketé comme juste Saphir parce que euh, déjà, c'est plus simple, c'est plus cool. Et puis, euh, en bonne marketeuse <rire> que j'ai pu être, euh, je sais que le nom d'un produit est un peu catchy, c'est quand même important. Voilà. <rire> donc, on est encore là dans le, la promotion euh, de, de, de cet univers pharmacologique et pharmaceutique et génétique. Et... Euh, et puis, donc, je vais essayer d'aborder un petit peu euh, tout ce qui est... Euh, les échos que j'ai pu trouver dans les œuvres que j'ai lues, du coup, bah, bien plus tard, finalement. Euh, parce que le biopunk, euh, eh ben, euh, ça a plusieurs facettes, en fait. Ça a plein de, plein de visages différents. Euh, donc, je vais vous montrer des extraits aussi euh, de plein de... de quelques auteurs que, et autrices que j'ai pu lire. Euh, donc je vais vous partager ça d'ici peu. Euh, déjà, par exemple, on a euh, chez Nancy Cress, dans son recueil danse aérienne, euh, en France je crois que c'est sorti en 2017, il me semble, et euh, par contre euh, la publication USA c'est 97. Donc, vous voyez déjà, au niveau de l'accessibilité, euh, en France, euh, bah, il faut attendre longtemps pour avoir des œuvres liées au biopunk et à des trucs un peu plus niches, mais c'est normal. Euh, puis ça commence un peu à, à s'ouvrir, donc c'est plutôt chouette. Euh... En fait, ce que j'aime bien chez Nancy Crest, c'est que je retrouve des échos dans le sens où elle est très sociale dans sa manière de décrire les choses. Elle prend toujours euh, des gens, euh, pas forcément des gens qui sont euh, au gradé dans la vie ou dans leur corps de métier, ou euh, des fois, on a juste droit à une mère de famille qui essaie de faire au mieux pour ses, ses enfants, etc. Donc, par exemple, dans la nouvelle évolution euh, dans, dans, dans le recueil de danse aérienne, voilà, on, on a ça. Euh, et euh, en fait, j'ai trouvé des échos aussi de vulgarisation parce qu'elle explique les choses et même des fois elle détourne ce côté un peu, un peu niche euh, qu'il y a euh, dans euh, l'inaccessibilité de la RDCF. Enfin, si tu ne sais, si, si tu sais pas ce que tu vas chercher, quand tu lis des termes scientifiques, bah, tu es perdu. En fait, et je, très généralement, l'auteur ne te les explique pas. Voilà. Et ce que j'aime bien avec Nancy Crest, c'est qu'elle fait une sorte de vulgarisation et je trouve qu'elle est super bien dosée. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur un extrait de fin de partie dans Danses aériennes. <coughs> Allen a brandi une masse de graphiques, de courbes et de tests médicaux comme s'il si escomptait que je les lise. Tu vois, Jeff, tout ça, c'est quand elle joue aux échecs. Le noyau codé qui aide l'esprit à changer de vitesse, Penser pensée à l'autre, présente une activité réduite, tout comme le thalamus qui traite les données sensorielles. Et ici, dans, euh, je suis agent immobilier, Allen et je lançais un peu plus sèchement que prévu. Que signifient tous ces machins Et vous voyez, là, en fait, ce qu'elle fait, c'est que, ben, effectivement, hein, euh, je pense, d'ailleurs, j'ai une faute à Thalémus, <rire> voilà, tous ce, ces termes, en fait, si on n'a pas le vocabulaire, ben, on ne sait pas. Et dans la suite de la nouvelle, eh ben, le personnage de, de, eh ben, explique à Jeff, euh, pour que le lecteur puisse comprendre aussi, finalement. Et du coup, euh, voilà. Après, dans sa nouvelle évolution, on est dans un, un monde... Euh, euh, je ne veux pas dire semblable aux nôtre parce que j'espère n'espère pas. <rire> euh, où, en fait, euh, y a les vaccins ne sont plus très efficaces. En fait. Et euh, les gens euh, bah, fuient même les hôpitaux parce que c'est là où il y a le plus de contamination, etc. Et donc, il y a cette mère de famille qui a besoin d'aller voir euh, un, un médecin, donc aussi son ex, pour lui dire euh, euh, « j'ai besoin de tel truc, je sais que tu as une réponse enfin, ». Voilà. Et du coup, ça donne ça. Je regarde la seringue qu'il tient toujours dans sa main. C'est un plasmide qui sert de cheval de Troie. C'est-à-dire, euh, peu importe. En tout cas, sache qu'il peut atteindre le germe qui se répand dans tes veines et lui transmettre un gène mortel qui le détruira. C'est une découverte révolutionnaire. Mais jusque-là, il n'y a qu'une seule façon de l'administrer, et c'est en injectant la bactérie complexe. Donc, là... Le... Juste avant, en fait, les personnages étaient un peu. Enfin, le personnage de la... la femme était un peu euh, énervé parce qu'il lui parlait en langage scientifique et puis elle avait l'impression qu'il essayait de gagner du temps et puis elle était là, genre bah, dis-moi les, dis les choses en fait. Euh... Et c'est pour ça que là encore, et eh ben je trouve ça habile parce que ça nous rend accessible quelque chose que peut-être de prime abord, et eh ben on comprendrait pas. Donc, et euh, eh ben c'est très sympa, on aime bien ça, avoir des sortes d'accessibilité au texte, c'est toujours sympathique. Euh, ensuite, je vais vous parler de Rich Larson, euh, qui est un romancier, euh, enfin, nouveliste romancier, euh, publié en France, il est publié au Bélial. Euh, et là, je vais, je vais parler de, la, de certaines nouvelles qui sont dans euh, La Fabrique des lendemains, euh, Et où j'ai trouvé aussi des échos euh, dans Painless, donc Indolore en français. Il, euh, on a un soldat qui s'appelle Mars qui est génétiquement modifié pour euh, ben, euh, se reconstituer. En fait, il est, il, est, il est invasible, quoi. Ben, tout simplement. Voilà. <rire> et ça va très très loin. Lisez la nouvelle, elle est vraiment extraordinaire et la chute est vraiment belle en plus. Euh, donc, euh, c'est un soldat qui a une rapidité, une rapidité de guérison, comme on a pu le voir aussi dans mon extrait au-dessus, où les chairs se reconstituent malgré euh, le passage de la tige, du mouvement et des combats et tout ça. Euh, on a aussi euh, son corps évacué les drogues très rapidement. Donc, par exemple, il ne peut pas être ivre, il ne peut pas euh, consommer euh, de drogue parce que de toute façon, bah, ça ne lui fait rien. Et euh, ça touche aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui est euh, la présence de technologies qui réagissent à l'ADN. Donc, on n'est pas dans de la technologie pure, mais on est dans euh, des technologies qui, qui fonctionnent en, en duo en fait, avec, euh, avec l'ADN. Et du coup, je vais vous lire un, un extrait de Painless, donc de Indolore. Je l'ai lu en anglais, c'est pour ça que j'utilise le terme en, en, en anglais. Hein, je <rire> <Bon>. <rire> Au cours d'une troisième mission, il place une bombe intelligente adaptée à l'ADN la, à du général Visé. Mais c'est le fils de sa cible qui accourt dans la pièce, et le scanner commet une erreur d'appréciation que Mars, malgré sa vitesse, n'a pas le temps de corriger. Il voit le garçon réduit en charpie. Et les autres agents, c'est qu'ils ne sont pas des dieux, ont des moyens d'oublier. Mais le corps de Mars évacue les drogues et l'alcool plus vite qu'il ne peut les absorber, et le sexe le laisse de marbre. Donc moi, ce qui m'a interpellée euh, là-dedans, c'est que euh, on, on place en fait des petits indices du style euh, oui, on a une bombe intelligente qui est capable de se calquer sur l'ADN de quelqu'un pour ne tuer que lui. Mais euh, comme cette personne bah, partage un bout de son ADN avec son fils, et bah, la bombe euh, qui n'est pas euh, a, a priori euh, très euh, au point, <rire> et ben, elle commet cette fameuse erreur d'appréciation et du coup, ça tue quelqu'un qui est lié. À... Ah, ouais. Et euh, dans euh, mon œuvre, euh, j'ai un, euh, un détective, <rire> on va l'appeler comme ça, euh, qui s'intéresse à... Euh, à ce qu'on appelle un BAI, c'est un bracelet auxiliaire intelligent qui se fixe donc ici, donc au bras gauche, dans l'artère radiale et qui permet de contrôler sa santé, qui permet de contrôler la prise des hypermédicaments, euh, bref, c'est un peu genre un smartphone mais un smartphone du génome, on va dire comme ça. Voilà. Et il est dans une enquête et euh, eh bien, il en trouve un dans un endroit auquel euh, on ne s'attendait pas. Voilà, je vais vous lire l'extrait. « La main gantée de... »« Oh, con !» souffla Sean. Un bracelet auxiliaire intelligent, couvert de cendres. » Il était en veille. Modèle renforcé, probablement pas un corps de métier classique, et il ne semblait pas très récent non plus. On aurait dit le même que celui qui avait eu son père. Un fil rouge était relié à l'aiguillon quasi invisible du bracelet. Au bout de ce fil, un petit cube gélatineux, apparemment non affecté par la poussière de l'urne. Sean en approcha sa main, mais se ravisa au dernier moment. « Alors ça, c'est encore plus étrange que le bracelet, dit le légiste. »« C'est Si vous me dites que c'est une forme de vie qui peut nous tuer, je hurle. »« Non, c'est une batterie sanguine. C'est utilisé pour tester les bracelets et leur autonomie avant la commercialisation. »« Mais encore... »« Ça imite la chaleur corporelle et le passage du sang. »« C'est un peu le même effet que la connexion à l'artère radiale à la première utilisation du bracelet ou après une grosse mise à jour. » Hmm, « C'est pour ça que le bracelet est en veille ?»« Oui. D'ailleurs, c'est très curieux. »« De quoi La poche extraterrestre Le BAI encore allumé ?»« Tout ça dans une urne funéraire, en plein milieu de l'Old. Non. Sans connexion ou rechargement via l'artère radiale, et après activation, les BAI ont une autonomie d'environ deux ans, à supposer qu'ils re qu reçoivent de la lumière solaire aussi. »« Les batteries sanguines ont une autonomie bien plus longue. Euh, »« Longue comment ?» demande à Sean mi-dégoûté, mi-intéressé, une vingtaine, voire une trentaine d'années, il me semble. J'en avais besoin d'espace. Alors, pourquoi j'ai pris euh, ce, cet extrait C'est parce qu'on est euh, dans des technologies en fait qui, comme je disais, supportent la biologie euh, et qui sont axées aussi, de, je ne vais pas dire de manière bio parce que euh, <rire> ce serait un peu poussé sur la blabonnette, mais euh, euh, ce ne pas des technologies qui fonctionnent avec des batteries, des piles, ce genre de trucs, à notre niveau, en fait, ce n'est pas des piles au lithium ou ce genre de choses. Ça utilise vraiment l'environnement et c'est adapté à une personne. Et c'est très curieux pour ce personnage de trouver ça dans une urne funéraire parce que ben, c'est a priori, dans une urne, il n'y a, a pas de vivant. Il enfin, y a ce qui reste d'un vivant, mais il n'y a pas de vivant. Donc, il est quand même plutôt, euh, plutôt intrigué euh, sur le pourquoi du comment. Voilà. Euh, mais euh, chez Rich Larson, on trouve aussi... Euh, donc, ça, c'était mon expérience mais celui d'avant, c'était Rich Larson. Euh, on trouve aussi, euh, je trouvais des échos, mais euh, pas sur le côté euh, humain euh, modifié ou quoi, plus sur euh, le côté post-apo. Parce qu'en fait, euh, on ne gère pas du tout les transformations euh, des, des humains pareilles. Euh... excusez-moi, je suis bien voilà. Euh, donc, par exemple, en fait, dans euh, la nouvelle qui s'appelle « Veille de contagion à la maison noctambule, c'est déjà le titre, est absolument délicieux, euh, on a des humains euh, qui sont modifiés euh, pour que leur peau, mais pas écrit « peau p -E -U, mais « peau pe e P-E-E, euh, des choses pour eux, genre vous pouvez faire pousser des, des bonbons dessus ou des trucs comme ça, euh, voilà, et euh, moi, mes combattants dans l'univers, ils ont des combinaisons qui leur permettent de combattre et elles sont pas, enfin, on ne peut pas vraiment les détruire. Enfin, on peut, mais il euh, faut vraiment y aller. Euh, faut vraiment y aller quoi. Voilà. Et sinon, dans Veille de contagion à la maison d'Octambule, on est dans une sorte de post-apo, mais qui se passe en souterrain. Et là encore, il y a des échos entre le monde d'avant, le monde d'en dessous, enfin voilà. Euh, donc, je vais vous lire un, un petit extrait. De Veille de contagion à la maison d'Octambule, du coup. Il ne nous restait donc plus qu'à attendre, mes enfants, reprit-elle. Attendre sous terre que la contagion purifie le globe. Un siècle durant, nous avons attendu. Notre famille a trouvé les clés génétiques à tourner qui nous ont permis de survivre sans soleil ni verdure, à nous reproduire sans apport extérieur et même à repousser les traintes de la mort. Quelque temps du moins. <coughs> non, euh, alors je vois que vous avez une question. Elle a été posée il y a 4 minutes. Je vais répondre et je reprendrai après. Euh, une question de Intox. Pour les pilules, l'effet du gobi un truc et ça va mieux, c'est un peu à la manière dont la vision populaire du métier à haute pression, où on voit les antidépresseurs se manger comme des bonbons. Ouais, c'était une, une influence directe de ça, complètement. Euh, mais sauf que là, on est vraiment dans un truc du style, c'est vraiment tellement intégré à la, à la société qu'il n'y a quasiment personne qui porte de jugement dessus en fait. Est, on, est, on est bien plus loin de, de, dans l'aliénation. Je sais que certaines personnes adorent ce terme, donc je vais l'utiliser. Euh, on est plus loin dans l'aliénation ouais, que, que nous. Où, où, le fait de voir justement que ça se gobe comme des bonbons, bah, on porte un jugement dessus. Alors que dans mon univers, c'est normal. C'est même bizarre si tu n'en prends pas, en fait. Et il y a des gens qui ne peuvent pas en prendre. Donc, on est vraiment dans, un, dans une prochaine friction entre deux parts de la, de la société. <rire> voilà. Euh, donc, je reprends. Euh... Il y a aussi, euh, alors il n'y a pas que des, que des, des livres qui m'ont euh, inspiré il y a aussi Limitless que j'ai vu en 2014, je ne parle pas de la série télévisée, je parle du film avec Bradley Cooper, euh, où tout simplement des gélules donnent des pouvoirs de concentration, etc. Et c'est le genre de pilule qu'on va choper si on est, je ne sais pas, universitaire, professeur, si on a des métiers où il faut vraiment se concentrer, produire du truc, créer des choses, Et eh ben, on prend cette pilule et puis euh, voilà, on est, on est au top, quoi, tout simplement <rire> Voilà. Après, il y a aussi des œuvres euh, dans lesquelles j'ai trouvé pas ou peu d'écho ou alors certaines choses que moi j'utilise autrement. Et euh, voilà, je pense que c'est aussi important d'en parler pour faire un, un panorama, parce que euh, ce n'est pas vraiment un panorama, il n'est pas assez grand, mais voilà. Euh, une petite mention spéciale aussi, euh, du coup, là-dedans, euh, même si je ne retrouve pas d'écho, mais que je trouve vraiment bien, c'est toujours Richardson. Et c'est de viande, de sel et d'étincelle où en fait on suit euh, une chimpanzée pardon, modifiée génétiquement euh, qui travaille euh, auprès de la police. Voilà. Donc on a une, une chimpanzée qui a vraiment des capacités intellectuelles très très développées. Euh, mais bon, elle ne vit pas une vie d'humain parce que ben, c'est un chimpanzé. Et ça pose des questions euh, éthiques, bioéthiques, mais elle, elle, elle peut travailler quoi. Voilà. Et franchement, lisez, lisez cette nouvelle aussi. Enfin, lisez toute la fabrique des lendemains, en fait, voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que du biopinque dedans, il y a plein d'autres choses. Euh, et sinon, une, une œuvre qui, moi, ne m'a pas plu, mais qui a eu des prix, euh, un prix Hugo, etc., euh, c'est la fille automate de Paolo Bassigalupi. Euh, moi, je ne m'y retrouve pas parce que on utilise les gènes euh, et la modification des gènes pour soumettre des individus et euh, même si j'aborde le fait que certains individus n'ont pas les mêmes droits à cause de ça, à cause de leur gènes euh, et du type de gènes qu'ils ont, euh, je ne le traite pas de la même manière que lui. C'est-à-dire que la fille automate a des gènes de chien et du coup, on peut la soumettre plus facilement. Et, euh, et moi, ce n'est pas un truc qui me. Qui me qui m'inspire beaucoup, si vous, voulez, si vous voyez. Genre, on peut littéralement tout faire et je pense pas que je vais choisir une euh, manière de, de soumettre un individu, en fait. Et au-delà de ça, il y a aussi des, euh, des personnes de synthèse euh, dans... Euh... Ah, je vois qu'il y a une question. Je réponds juste après ça. Euh, voilà, donc moi, je n'ai pas d'être de synthèse, en fait, dans, dans mon œuvre, je vais vous lire l'extrait. Je ne vous l'affiche pas parce qu'il est très court. Euh... Les indicateurs de son ADN sont violemment présents. Tout le monde peut les voir. Tout le monde peut la railler. Le nouveau peuple sert et ne pose pas de questions. Moi, je ne suis pas là-dedans. Enfin, pour moi, mes, mes personnages, ils ont encore leur libre arbitre. Donc, euh, voilà. <rire> et aussi, alors, trigger warning, euh, ça va parler viol. Dans euh, La fille automate, on a des scènes de viol excessivement décrites. Euh, lié au fait que, euh, cette, enfin, que cette nouvelle personne du coup, est soumise de par ses gènes et qu'elle euh, est d'accord pour être traitée comme ça. Euh, alors, critique de l'auteur ou euh, sensationnalisme, je, je vous laisserai décider voilà, si, vous, si vous le lisez et si vous arrivez à passer euh, les 100 premières pages où il n'y a absolument aucune mention de tout ça. Voilà. <rire> euh, alors, je vais lire la question. Donc, Katie avec un D. Question à transmettre. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose de particulier autour de l'année 96 qui explique ce qui touche au biopunk sans me démarrer à ce moment-là Alors, euh, oui et non. <rire> euh, je vais en parler dans ma conclusion. Et euh, c'est effectivement quelque chose que j'ai remarqué et je trouve ça très, très drôle, en fait. Donc, j'ai limite l'impression qu'en fait, le, le, le biopunk, c'est un genre de... de millennials. <rire> Ne me, me tapez pas. Euh, ah, une autre question. Plusieurs œuvres citées au début sont japonaises. Est-ce qu'il y a des éléments de cette culture qui favorisent ce genre mmh. Alors, je ne suis pas une spécialiste du Japon. Euh, ce n'est pas en ayant lu quelques mangas et en ayant fait trois ans de japonais que euh, je, je peux me, me revêtir le titre de spécialiste. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont une capacité. Les cultures asiatiques, je pense qu'elles ont, ont une capacité plus. Euh, aptes à la transformation que chez nous. Et, euh, et quand je dis chez nous, je parle de la France. Voilà. Euh, on, est, on est... Le, le merveilleux est, est, est quand même beaucoup, je trouve, hein, beaucoup moins admis. Donc peut-être que euh, ça permet peut-être moins de... d'introspection imaginaire, puisqu'on est plutôt... Euh, on a longtemps été euh, limité là-dessus. Mais bon, je, je vais pas refaire l'historique de... <rire> L'historique de, de l'imaginaire en France, parce que ça, ça mériterait une autre conférence, je pense, euh, avec plus de gens. Euh, mais oui, effectivement, je crois. Voilà. En tout cas, les, les œuvres japonaises, je les trouve plus, plus, peut-être plus aptes à l'hybridation. Euh, voilà. Je ne vais pas m'avancer dessus, mais en tout cas, euh, ce n'est pas, pas la pléthore d'œuvres qui manque à ce niveau-là. Donc dans le, pour revenir aux œuvres qui, chez qui pas, enfin, dans lesquelles, <rire> euh, lesquelles j'ai pas trouvé d'écho, Nancy Cress a beau faire des choses que j'adore, il y a des choses que, dans lesquelles je ne me retrouve pas, mais par contre que j'ai retrouvé ailleurs euh, dans l'une rêve et l'autre pas, euh, au tout début du, de la novella, on a euh, un couple qui consulte pour euh, changer euh, l'ADN de son enfant à venir. Euh, donc chez moi, les modifications, en fait, on ne peut pas les demander à la naissance, elles ont été faites bien avant, il y a eu plein de dépurations eugéniques, c'est pas mentionné dans le bouquin, enfin, il y a un personnage qui va devenir historien et qui commence à s'y intéresser et qui, du coup, découvre que son monde, c'est du caca en bar. on va dire ça comme ça, qu'il y a eu plein de modifications de l'histoire pour que ça colle et que ce soit propre et que maintenant, c'est comme ça. Donc, voilà, moi, c'est euh, de, de la modification en amont. Et euh, chez Nancy Crest dans l'une rêve, l'autre pas, et ben, la modification, elle est juste avant l'incente. Donc, on peut bidouiller, si on a de l'argent, on peut faire en sorte que ces gamins ne dorment pas, par exemple, pour ne pas perdre du temps, pour être plus productif. Voilà. Et Sauf que la personne, euh, la, la, la mère euh, a des jumelles, il y en a une qui rêve et l'autre pas, d'où le titre en français. Parce qu'en anglais, le titre, c'est « Beggars in Spain ». Et euh, ça fait référence à une, à une réplique dans le bouquin, euh, au milieu du bouquin, après. Voilà, vous, pouvez le, vous pouvez le lire, c'est très très bien. Euh, c'est chez Helios. Euh, mais je mettrai toutes les références sur Twitter encore une fois. Euh, quoi d'autre Ah oui, et surtout, moi j'ai euh, une sorte de code génique qui régit toutes les modifications, qui régit euh, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, euh, et qui surtout a une, une loi... La loi est très, très, très, très dure, en fait, dans, dans mon univers. C'est-à-dire que si vous faites un truc, vous n'allez pas en prison. Donc, vous allez dans des laboratoires et vous payez de votre corps et avec vos gènes les erreurs que vous avez faites pour améliorer la société que vous avez tenté de détruire. La criminalité est assez basse et ça devient même un problème parce qu'il n'y a plus de cobayes pour tester les nouvelles euh, biotechnologies. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de pousser le truc euh, à fond. <rire> C'est-à-dire que c'est beau, hein, mais c'est pas longtemps. <rire> voilà et du coup revenons au début revenons à Ribofunk de Di Filippo euh, enfin, très sincèrement j'ai pas réussi à trouver d'écho euh, avec, avec Ribofunk euh, parce que la vulgarisation elle est pas présente j'essaye quand même de divertir le spectateur sans qu'il ait à ouvrir Google ou Wikipédia ou un dictionnaire pour comprendre ce que je lui raconte euh, Di Filippo euh, bah, pas forcément <rire> surtout la première nouvelle du recueil qui est vraiment dure euh, si vous voulez commencer par une par une certaine nouvelle vous pouvez peut-être commencer par euh, Little Worker je ne sais pas comment ce sera traduit en français mais ça le sera euh, qui est à mon sens plus accessible peut-être pour commencer il y en a d'autres hein. il y a plein de choses très très très très bien dans, dans ce recueil mais euh... voilà j'ai pas j'ai pas de déco avec aussi parce que les... Ces, ces nouvelles, en fait, elles, se... elles sont dans un univers réaliste. Donc, euh, elles sont dans notre, uni... enfin, dans notre monde à nous, quoi. Euh, et moi, je suis sur un univers qui est inventé. Euh, déjà, il y a ça. Donc, moi, je ne suis... peux pas dire que je suis plus souple parce qu'on peut faire plein de choses. Hein. Mais euh, je n'avais pas envie d'ancrer en cette histoire dans... Dans, notre... dans notre univers, comme je l'ai dit précédemment. Euh, ça tourne aussi autour d'humains. Euh, moi, je ne mentionne ni l'humanité ni les humains. Pour moi, je mentionne les individus. C'est ça qui m'intéresse, ce ne sont pas leur humanité parce que je trouve que l'humanité, c'est un terme fourre-tout euh, derrière lequel on, on cache ce qu'on veut bien cacher. C'est-à-dire qu'on peut dire que oh les humains, c'est tous des caca Et on peut aussi dire oh l'humanité, c'est tellement beau. Et, euh, et du coup, voilà, moi pas un... je trouve que c'est un terme qui est facile et j'aime pas, pas ce qui est facile, tout simplement. <rire> voilà. euh... Et surtout dans mon univers, il n'y a pas d'armes en fait. Toutes les armes ont été détruites à la fin de la grosse grosse guerre post-apo hein, pour servir. Elles, sont, elles ont été fondues dans une énorme forge souterraine et elles ont été réutilisées comme matériaux de recyclés pour bâtir les nouvelles sociétés. Donc, euh, par exemple, tous les immeubles que les personnages croisent dans, le, dans, dans, dans mon œuvre, eh ben, ce sont euh, les structures de base en fait sont faites euh, en métaux d'armes qui ont été recyclés euh, datant de la guerre d'IA des années, des années, tout a été végétalisé, enfin, voilà, c'est rien à voir, du coup. <rire> euh, du coup, je vais juste vous lire un, un, un dernier extrait euh, de Little Worker, pour vous montrer qu'il y a des armes et des êtres de synthèse, et j'expliquerai un petit peu après. Je vous retomper mon écran. Alors, euh, alors c'est une traduction personnelle, euh, donc euh, peut-être que vous la retrouverez autrement ailleurs, euh, quand ce sera traduit en France. Je vous ai mis le texte en anglais aussi, pour ceux qui veulent le comparer. Euh, mais du coup, je vais vous le lire en français, je ne disais pas en anglais. Des capsules de gélatine percutèrent les morphes et explosèrent, relâchant des catalyseurs d'enzymes. En moins d'une minute, les deux morphes n'étaient plus qu'un amas épais et gluant, sur lequel les ailes les plus résistantes et décor décorées du papillon-lune flottèrent encore un instant. Je laisse un peu l'extrait. Euh, donc là, clairement, déjà, on n'explique rien. Genre ça là tous les, tous les termes que vous allez voir expliquez nulle part soit vous imaginez à peu près ce que c'est vous faites ok c'est un machin il explose ça fait plaf ok euh, mais voilà rien n'est expliqué et encore là c'est une des, une des plus abordables euh, et ça fait mention de papillon lune et de morph parce que euh, donc dans Little Worker on suit donc Little Worker euh, petite travailleuse <rire> voilà qui est un, un, un hybride humain chat entre autres autre truc aussi, euh, qui est euh, la servante personnelle euh, du, euh, je crois que c'est le premier ministre canadien, un truc comme ça. Un, un, homme, un homme important euh, politique. Voilà. Et euh, en fait, pendant euh, toute, toute euh, la nouvelle, euh, ben, on a des, euh, ce qu'on appelle des gynomorphes et des andromorphes qui euh, ben, couchent avec les humains pour leur simple, leur simple plaisir, hein. ils, sont, ils sont faits pour ça, voilà. Euh, donc le papillon lune là qui est, qui est mentionné c'est la partenaire sexuelle gynomorphe de Monsieur le Président et l'autre qui n'est pas mentionné écrit là c'est un je crois que c'est un taureau euh, qui est, sert de partenaire sexuel à Madame la Première ministre. Euh, voilà, donc on est, on est encore une fois sur des thèmes euh, qui tournent autour du sexe, euh, dès qu'il s'agit de, de, de traiter des de personnages féminins dans euh, ce type de biopunk. Et ce n'est pas nécessairement dans quelque chose qui m'intéresse. Me... Qui voilà, j'en ai, ai trop vu, peut-être, selon Voilà, je le partage. Voilà. Et du coup, euh, on va doucement euh, aborder cette conclusion, puisque c'est bientôt fini. Euh, donc pour, pour résumer pourquoi si peu de biopunk euh, ben, parce que déjà c'est compliqué comme machin <rire> c'est une niche dans une niche euh, c'est très généralement de la RDCF qui n'est pas expliqué ou peu si on connaît connaît pas, si on n'a pas les pieds dedans euh, je vais vous citer euh, Peter Watts avec euh, Starfish qui, euh, que je, je n'ai pas eu envie de lire parce que c'est honnêtement pas des thèmes qui m'intéressent encore une fois c'est euh, du biopunk à base de biologie marine donc, euh, comment vous dire que bah, je ne connais pas trop la biologie marine Voilà, je, je suis plus du côté euh, des, euh, végétaux et tout ça, ça, ça me parle plus. Voilà. Et c'est aussi, donc le biopunk, c'est aussi un genre qui n'a pas vraiment eu d'heure de gloire, en fait. Euh, c'est un, un peu triste. Et euh, du coup, je vais, en, je vais en arriver à la question qui était posée tout à l'heure, mais euh, ça s'inscrit dans le post-cyberpunk, mais c'est un genre qui est quasi morné parce que. Euh, bah, déjà en France, euh, peu traduit, voilà. Et aussi, c'est bah, dur. <rire> c'est dur, tout simplement. Euh, pas tout, hein, mais voilà. Euh, on n'est on est pas tous Nancy Cress ou euh, Rich Larson. Je, je pense sincèrement que si vous voulez lire tout le biopunk, euh, vous vous faites une pile à lire et je pense que vous pouvez, selon votre vitesse de lecture, vous pouvez la finir entre deux mois et six mois. Et après, bah, vous aurez lu, vous aurez lu bah, le biopunk. Voilà. Euh, bien, alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est du post cyberpunk, ça date de 96, et il faut savoir qu'en fait, euh, bah, Sterling et euh, Di Filippo, ben en fait, ils se, ils se connaissaient. Euh, c'est pour ça que Di Filippo, il a dit, ah, vas-y, euh, ok, le cyberpunk, euh, c'est super et tout, mais euh, ça manque de, de funk. Donc il a fait ribofunk, sauf que euh, voilà. <rire> euh, alors pourquoi du coup? je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus, et j'aimerais en voir plus, genre vraiment, j'aimerais en voir plus, j'aimerais lire ce que j'écris, en fait, tout simplement. Euh, pourquoi Parce que, bon déjà, je l'ai déjà dit moult fois, mais c'est compliqué, euh, et au-delà de ça, euh, le, les romans qu'on lit, donc la culture qu'on consomme, interrogent sur le monde autour de nous. Et il faut savoir que euh, les lois et les règles de bioéthique euh, sont quand même pas mal figées et ça je ne veux pas dire que ça bloque un peu la recherche parce qu'on a récemment fait des chimères, on a récemment fait des hybrides, on a, enfin, on, on a fait plein de choses. Il euh, y a un blog qui en parle très bien qui s'appelle euh, « Droit et science-fiction », je le mettrai aussi en, en lien sur Twitter, euh, qui mentionne par exemple qu'il y a certaines, certaines lois qui n'ont pas été révisées depuis des années alors qu'on bah, pourrait passer des capes, etc. Et, euh, C'est plutôt dommage, parce qu'en fait, on, on, on continue à, à vivre avec des règles qui sont euh, bah, plutôt désuètes et, et un peu figées, alors que ça pourrait avancer plus. Alors, vu ce qui se passe actuellement dans le monde euh, avec, euh, avec les vaccins ARN, avec euh, les virus, avec les machines et tout ça, je pense qu'on va tout doucement commencer à... Un tournant et que bah, forcément la société influence bah, ce qu'on écrit et peut-être du coup on va voir plus de biopunk. peut-être que les gens vont s'interroger beaucoup plus et ce serait ma foi plutôt fabuleux voilà euh, et peut-être que ça permettrait aussi de se réinterroger sur des choses c'est-à-dire que là maintenant euh, je sais pas si c'est le cas en France il faudrait revérifier, donc ne prenez pas ce que je vais vous dire pour argent comptant, mais euh, quand on crée des chimères ou des hybrides, donc je ne sais pas par exemple si vous avez un, créé en sais rien, un cochon panda pour papa, et eh bien si vous arrivez à le faire, si vous arrivez à faire ce truc en labo, et eh ben, vous avez obligation de détruire le... ce que vous allez créer dans les 14 jours après la, la prise de l'expérience. Donc en fait, c'est littéralement, c'est un genre qui est mort-né, <rire> non seulement dans la littérature mais aussi en vrai en fait, voilà, ça, ça se suit finalement. Euh, quant à savoir de pourquoi est-ce qu'il euh, y a tout, tout qui, euh, qui tourne autour de euh, de l'année 96 c'est une excellente question je pense qu'en fait c'était le temps que bah, le, le cyberpunk et le post-cyberpunk s'installent euh, parce que c'est dans le, la continuité en fait tout simplement euh, mais du coup euh, je pense aussi que les années 90, c'était un moment d'expression de, de soi, en fait. Euh, ça s'est se, ça vu avec le euh, début-fin du mouvement grunge, où euh, c'est ça qui a aussi un peu lancé toutes les, les, expressions, euh, comment dire les expressions de soi-même à travers ses vêtements. Voilà. Euh, c'est vraiment les années 90 qui ont lancé ça. Alors, du coup, est-ce que l'utilisation du, du génome dans les histoires, ça permet d'exprimer une identité profonde ou ce genre de choses Enfin, ça questionne plein, plein de choses finalement. Et euh, le fait que ça revienne maintenant, c'est peut-être pas. Enfin, ça revienne maintenant que la... <rire> que la société commence à tourner autour de tout ce qui est vaccination, etc. Et que du coup, ça interroge sur le génome et que du coup, ça interroge sur les virus et que du coup, voilà, tout ça, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et eh ben, peut-être que finalement il a fallu ce temps d'incubation j'assume ce jeu de mots <rire> ce temps d'incubation au biopunk pour pouvoir renaître un petit peu de, de, de ces pseudo-cendres de morts Voilà. Euh, je pense aussi que peut-être on a tendance à dire ouais euh, on est vraiment dans un univers cyberpunk de nos jours il euh, n'y a qu'à voir les jeux qui sont sortis avec euh, cyberpunk euh, 2077 euh, ben bah, oui et non parce qu'en fait, la différence entre le fait... Enfin, pour qu'on puisse avoir une société qui est véritablement cyberpunk, il nous faudrait quand même un sacré paquet de réserves, de composants et de matières premières. Euh, et c'est peut-être pour ça ce qui, à la fin, bah, va nous limiter finalement. Donc, je pense qu'on se dirige peut-être plutôt vers une société qui sera un mix entre du biopunk et du cyberpunk, si vraiment on veut jouer avec l'école littéraire pour expliquer la réalité. Et pourquoi euh, Parce qu'en fait... Le biopunk, c'est partir du vivant, c'est partir de soi. Et a priori, euh, nous, on est encore là. Euh, les composants informatiques, les, les métaux, etc., c'est en... en quantité finie, finalement. <rire> euh, du coup, partir de soi, c'est peut-être aller plus loin, en fait, que juste en se basant sur, euh, sur ça, sur des choses qui sont finies. Et euh, voilà. Donc, moi, j'aimerais vraiment en voir plus, surtout que c'est un genre qui touche à l'hybridation, et là on rejoint le thème yeah. euh, du festival, euh, on, ça, ça permet tellement de choses au niveau du style, des genres, euh, c'est social, ça, ça touche au, au, au tissu structurel de la société, ça touche à plein de choses en fait, et on a, on a tous la capacité de créer à partir de soi. En fait, même juste en s'interrogeant sur OK, moi j'ai quoi comme euh, maladie, je sais pas, j'ai une scoliose, bah, bah tiens, on va créer un truc, c'est une sorte d'exosquelette, machin. Enfin, on peut faire plein de choses en fait en partant de soi, juste en partant de soi. Euh, et du coup, voilà, c'est un, un genre qui pousse vraiment à l'hybridation. Euh, par exemple, quand j'ai lu euh, euh, la nouvelle de Rich Larson, euh, Veille de contagion à la maison d'Octambule, en fait, quand je l'ai lu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une sorte de vibe un peu euh, presque Tim Burtonesque parce que j'aurais jamais pensé à pousser aussi loin le biopunk, et ça reste quand même très biopunk finalement. Donc voilà, j'aimerais vraiment en voir plus, euh, et j'espère que les gens pourront s'approprier le biopunk pour faire quelque chose qui leur ressemble, pour qu'on puisse voir bah, plus euh, de choses, et, euh, et peut-être bah, voir fleurir bah, plus, plus de biopunk, mais bon, là je, je prêche pour euh, ma paroisse finalement. Et c'est ainsi que se conclut cette conférence. Si vous avez des questions, euh, je suis tout ouïe. Voilà, je pense qu'on va me les transmettre. Toujours un peu bizarre d'attendre dans le, dans le silence <rire> en parlant seul face à caméra. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai des voisins qui sont euh, vocaux. <rire> Alors, une question, comment envisages-tu ton rôle d'anthologie sur ce projet <rire> euh, euh, Consultante, ouais, anthologiste, non, clairement pas. <rire> clairement pas. Euh, mais peut-être peut-être essayer de trouver, euh, si jamais je devais, je devais composer une anthologie euh, sur le thème du biopunk, j'essaierais de choisir des œuvres qui euh, euh, ne, ne laissent pas les, les femmes à la place qu'on leur dédie depuis des millénaires. Voilà, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses. Je qu'il y avait vraiment des choses qu'on qu pourrait dépasser grâce à ça. Et je pense qu'il y a un potentiel pour le biopunk d'être ma foi inclusif et féministe parce qu'une fois qu'on comprend ce qu'on est, et ben, ben on n'a plus à juger les autres finalement. Voilà, donc il y a plein de choses à, plein de choses à faire pour ça. Chimine qui dit, c'était super intéressant, je ne connaissais pas du tout ce sous-genre, merci pour la découverte. Eh ben, je suis très contente. Voilà. Dispersez la bonne, la bonne parole à tout le monde. Lisez du bio -punk, si vous pouvez, en tout cas. Voilà. Ah, très bien, il y a mes voisins qui font des travaux. C'était un très, très bon timing de commencer ça à 19h. J'attends de voir s'il y a encore des questions et puis je pense qu'après, on va, on va rendre le les studios, l'antenne, je ne sais pas. Je vais vous empargner le, le bruit en attendant. Si vous avez des questions en plus, il reste quelques huitaines de minutes. Plus de questions. Et ben merci, du coup, je vous dis au revoir. Et euh, à très vite sur les réseaux pour récupérer la liste des œuvres que je vous ai mentionnées. Merci, bye.